Bonjour messieurs dames, une toute petite vidéo auto promo aujourd'hui pour vous signaler si vous suivez cette chaîne vous le savez j'ai sorti un album le choix de Hobson cette année et je vais jouer ce nouveau spectacle samedi prochain 5 mars au théâtre du Rossignolet à Loche dans le 37. Pour réserver, je vous mets le numéro ici, mais vous avez toutes les infos en description de cette vidéo. Si vous vous sentez de faire quelques kilomètres pour venir écouter les chansons, ben ça sera avec plaisir et on pourra même boire un verre à la fin ensemble. Sinon, je vous dis à dimanche, 18h, pour le rendez-vous traditionnel de 507h. Ciao